Et hey yo tout le monde, c'était on se retrouve pour le succès à l'eau de Seigneur Scarab qui consiste à récupérer le fusil Scarab dans la mission Métropole. Alors il y a plusieurs méthodes pour le débloquer, notamment celle du Benshee, mais on a déjà fait une vidéo très historique dessus, donc j'en profite pour vous montrer la seconde, qui est un Rocket Jump en fin de mission et qui nécessite le crâne Sputnik. Donc on va récupérer le Rocket, on va se diriger vers la dernière passerelle, et il va falloir positionner une casse à un endroit très particulier. Alors cette case c'est celle-ci, on va éviter de tirer dessus sinon elle va complètement s'envoler. Il va falloir la pousser euh, vers là d'où on vient, euh, au niveau de, du début du pont à peu près, euh, et switcher en graphisme classique. Euh, cette case, il va falloir la positionner le long du rail là, avec les, les traits dans la même direction on va dire, et exactement en face de cette espèce de petit carré. ça C'est important, il va falloir un petit peu euh, se dépêcher. Puisque on va essayer de choper un checkpoint qui va grandement nous faciliter la vie. Donc, euh, bon, il faut être un petit peu tatillon. Et une fois qu'elle est euh, assez bien placée, on va sauter dessus, on va prendre le roquette et regarder euh, à peu près là où je regarde, euh, au niveau euh, des polygones euh, du tuyau. Là, voilà, c'est un, un petit peu compliqué à expliquer exactement. Donc là, on va attendre le checkpoint. Donc une fois que vous avez ce checkpoint vous pouvez tirer et vous allez voir que vous allez vous envoler très très très très, très haut, si vous vous envolez pas assez haut c'est que la, la caisse est mal positionnée, juste au niveau du pont où il y a le gun qui, euh, qui est placé, donc euh, ça va nécessiter euh, plusieurs itérations, c'est pour ça que le checkpoint est pas mal. Et euh, on va essayer de jouer euh, en se baladant sur la caisse, en tirant plus ou moins loin, afin de trouver la bonne manière d'atterrir sur la plateforme. Et euh, si vous vous y prenez bien, vous devriez arriver euh, à une hauteur qui ne va pas vous tuer en retombant sur le pont. Et donc vous pourrez récupérer le Scarab Gun qui est euh, juste là, qui vous attend bien sagement. Et vous devriez débloquer le succès, voilà. Bon alors sachez qu'à partir de là vous ne pouvez plus terminer la mission... Mais bon, a priori, on s'en fiche. Alors moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à l'eau